Je m'appelle Francine Ravenet. je suis la fondatrice d'un réseau européen qui s'appelle le European Women's Audiovisual Network. C'est un réseau traduit en français qui est le réseau pour les femmes au niveau européen dans l'audiovisuel. Je suis donc la fondatrice mais aussi l'ex-directrice de ce réseau et maintenant je suis responsable pour les relations publiques. La mission principale c'est pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans le milieu audiovisuel. Donc euh, notre façon d'atteindre cette, euh, cette mission, c'est qu'on a plusieurs euh, moyens d'action. Donc le premier, c'est avec le réseautage. Donc on favorise donc, les rencontres avec l'industrie et les femmes qui travaillent dans l'industrie. Aussi le lobbying, la formation, mais ce qui est aussi très important pour nous, c'est la recherche. Je vais commencer avec le dernier parce que pour moi la recherche a été la plus importante depuis le départ. Quand j'ai fondé EVA en 2013, il n'y avait pas de statistiques au niveau pan-européen. Le fait de faire une collecte de données et de faire un projet de recherche qui s'appelle finalement « Où sont les femmes réalisatrices dans le cinéma européen ?», ça nous a donné en fait les preuves que dans cet pays européen, il y avait vraiment des problèmes d'inégalité entre les hommes et les femmes dans le milieu audiovisuel. Donc pour citer des chiffres juste rapidement, euh, à l'école du cinéma, on est à peu près à 44% pour euh, la participation des femmes. Mais une fois dans l'industrie, le chiffre ça tombe, je vais montrer un tableau ici, à 24% des femmes qui travaillent dans l'industrie. Et puis, en ce qui concerne l'argent public, c'est 16% recueilli par les femmes. En fait, il y a beaucoup de raisons, il n'y a pas euh, un seul qui peut expliquer cela. Donc, euh, une chose, c'est une a priori sur l'élément de la risque que représente une femme réalisatrice. Quand on fait un film, on va investir énormément de l'argent. Donc, c'est vrai que parfois, il y a un a priori, en anglais, ça s'appelle un bias. Donc, ce sont des préjugés qu'on a en nous qui font qu'on a moins confiance dans euh, le travail d'une femme réalisatrice. Ça dépend d'un pays à l'autre, c'est très varié en fait. Parce qu'on pourrait dire, par exemple, si je cite le Royaume-Uni, qui est mon pays quand même, on peut remarquer qu'au Royaume-Uni, on a euh, beaucoup de femmes qui sont des gatekeepers, qui sont l'accès à l'argent, qui sont des productrices, etc. Mais quand même, l'argent est-il principalement donné aux hommes réalisateurs, pas aux femmes réalisatrices. Donc c'est vraiment pour moi cet aspect qui est unconscious bias. Donc les femmes sensibles à la question, les hommes sensibles à la question, ben, elles vont, ils vont vraiment faire en sorte d'être ouvertes d'esprit et d'avoir des femmes réalisatrices et de faire confiance en ces femmes réalisatrices, voilà. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on arrive à ce chiffre-là. donc Et en plus, ça varie d'un pays à l'autre parce que là, notre étude s'est portée sur sept pays différents. Donc, euh, les raisons pour lesquelles ça se passe en France par rapport à la Suède, etc., ça change énormément. Euh, donc, euh, si je donne un exemple, en fait, euh, pour, on va dire, la France, c'est un bon exemple. On peut imaginer que la France est pas mal parce qu'on a beaucoup de femmes réalisatrices ici en France qui travaillent par rapport à d'autres pays en Europe. Donc en France, en moyenne, on est dans les 25% par rapport à d'autres pays où c'est vraiment 10%. Donc la France, c'est pas mal. Mais c'est le même chiffre que il y a 20 ans. Donc il n'y a aucun progrès dans un sens. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont à l'école, mais elles ont moins d'impact sur le marché. Ça dépend d'un pays à l'autre, donc c'est vraiment euh, plein de raisonnements différents. Donc euh, la, la confiance, vraiment, c'est important. La, la confiance dans le travail d'une femme réalisatrice. Il y a un petit préjugé que le génie c'est l'homme avec une barbe et qui vraiment qui va être le génie réalisateur. Mais une femme, ça rentre pas dans cette vision-là souvent. Donc c'est a priori, c'est quand même très très fort, et quand on parle de financement, etc., on peut aussi avoir peur que peut-être une femme réalisatrice elle peut être difficile à travailler avec, peut-être le film ça sera, touchera plus à, à des, des thématiques plus sensibles, ce qui est pas forcément vrai. Pas contre, les solutions, il y en a, et ça... Euh, ça, on a vraiment cherché pour trouver comment on peut faire face à cette problématique-là. Donc, une des choses, c'est vraiment l'éducation à la base, l'éducation même à l'école primaire et l'éducation euh, au niveau du lycée. Donc, s'il y a des ciné-clubs, c'est vraiment important que les, les filles font également partie de ces clubs aussi, pas que les hommes font l'aspect technique. C'est très important pour l'éducation et ça, c'est pour tous les pays, pas que la France, le Royaume-Uni, mais tous les pays en Europe. Après, euh, il y a un élément qui est vraiment, il faut quand même promouvoir la femme dans l'industrie du cinéma. C'est une industrie difficile, mais vraiment, il faut faire en sorte que ça devienne plus accessible. Alors, la raison de l'importance pour moi de l'accessibilité, ce n'est pas qu'une euh, question d'égalité, juste comme ça. C'est une question de diversité de contenu. Parce que si on privilégie une industrie où il faut être un homme, en général blanc, pour arriver à réaliser des films, mais qu'est-ce qui va se passer Le contenu qui va sortir va être moins diversifié que s'il on a d'autres voix des gens qui viennent d'autres milieux sociaux, d'autres cultures. Et aussi, les femmes qui représentent 50% euh, quand même de, de la population doivent avoir accès à un pied égal aussi à cette industrie. Donc, euh, c'est très important pour moi. Et c'est pour ça que j'ai fondé Eva, parce que je voulais que les choses changent. On a nos quatre axes de travail en fait. Donc, je donne l'exemple encore de la recherche, parce que ça, c'était vraiment une success story, comme on dirait en anglais. Donc, la recherche, on l'a publié en 2016. Ça a pris deux ans et demi. C'est un rapport très important, mais qui fournissait pour les premières fois des chiffres. C'est les premières fois qu'on voyait ces chiffres. Après le lancement en 2016, en fait, on a fait à Berlin, avant ça, en fait, il y avait une déclaration faite à Sarajevo, une conférence à Sarajevo avec des personnes politiques et ils ont mandaté le Conseil d'Europe de faire une recommandation sur l'égalité dans le secteur audiovisuel. Alors, ce qu'on a pu faire, euh, moi j'ai travaillé, donc, euh, comment dire ça, j'ai pris une sabbatique pour fonder EVA, pour être là-dedans pendant deux ans. Mais je suis retournée après à mon travail euh, chez Eurimage, et dans mon travail chez Eurimage, en fait, j'ai pu utiliser les résultats du projet de recherche d'Eva quand j'étais en train de préparer la recommandation pour le Conseil d'Europe, et j'ai pu citer les chiffres, j'ai pu citer les exemples. Donc là, on voit vraiment le, le passage d'un travail associatif, en fait, à vraiment un changement concret. Donc les 47 États membres du Conseil d'Europe, en fait, ont tous adopté donc, cette recommandation sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans le médias audiovisuel à l'unanimité. Alors, moi, je dis surprise, parce que normalement, dans ce genre de, de réunion, on peut s'attendre à ce qu'ils changent un mot, euh, ça va pas, ça va pas. J'attendais, je regardais autour. Et rien! <rire> Ils ont accepté. Donc, cette recommandation, c'est vraiment, c'est associé, quand même. C'est beaucoup de, de choses qui sont faites que c'est un vrai changement. Et cette recommandation, maintenant, c'est utilisé euh, dans beaucoup de pays divers.